Ouais, je ou quoi Tranquille ou quoi Ouais ouais tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, je suis actuellement en train de conduire et j'ai regardé le match. Oui, j'ai risqué ma vie en regardant le match. Et qu'est-ce que j'ai pu constater hein C'est que là, là, les arbitres, franchement, il va falloir qu'on revoie les diplômes de tous les arbitres de la planète. C'est pas possible que Neymar soit autant euh, euh, euh, fracassé sur le terrain, on le frappe. Il a aucun carton qui est, qui est, qui est donné. Hein? Vous pensez que Neymar, c'est quoi hein? un, un, un combattant du UFC Un combattant de boxe hein? Vous pensez que lui, c'est Charles Oliveira hein? Non, mais attendez, là. C'est quoi ce délire, là Donc là, le Paris Saint-Germain vient d'aller effectuer un match absolument exceptionnel... Au Benfica, tout le monde sait comment c'est difficile d'aller jouer dans ce, dans, dans ce stade qui est plein d'ambiance, qui était tout rouge. Il n'y avait aucun, pratiquement aucun supporter du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a fait On est parti mettre une climatisation. Tu vois ce que je veux dire Benfica n'a marqué zéro but. Le Paris Saint-Germain qui a mis tous les buts aujourd'hui. Voilà, on a mis un but chez eux et on a mis un but contre notre camp pour leur montrer qu'eux, ils peuvent rien faire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a donc là, comme vous avez pu le constater, euh, Messi euh, est actuellement en forme. Là, vous pouvez le voir. Euh, on voit qu'il fait des, une touche de balle, des, des, des, des frappes, comme il avait l'habitude de le faire au FC Barcelone. Ah là là, c'est magnifique quand j'ai vu ce ballon aller tout droit dans la lunette. Mais qu'est-ce que c'était magnifique Bande de rageux. Isa, ah là, là là, là là. Je sais, vous vouliez tous voir le Paris Saint-Germain perdre. Voilà. Voilà. Voilà. Donc là, il y a match nul. On est très bien placé pour se qualifier en phase finale. J'espère qu'on va pouvoir y arriver sans encombre. Dans tous les cas, la Ligue des Champions, vous savez comment nous, les Parisiens, on est malchanceux. Donc, je ne vais pas trop parler. En tout cas, hier, je tiens à féliciter l'équipe de Marseille qui a réalisé un match exceptionnel en gagnant 4 buts à 1 face à Porto. Bien sûr, il euh, y a eu des rumeurs comme quoi les Marseillais auraient payé le gardien. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est magnifique. Les deux clubs français ont actuellement fracassé, bien comme il faut, les, les équipes portugaises. Tu vois ce que je veux dire Parce que tout le temps, ils n'arrêtent pas de dire que ouais, le, le championnat le plus pourri parmi tous les championnats, c'est le championnat français. Mais qu'est-ce qui s'est passé là hein Qu'est-ce qui s'est passé On vous fracasse On vous fracasse Voilà Il y a quoi Voilà on fracasse, euh, je sais pas qui, on fracasse aussi les Italiens. Il n'y a pas de problème. La vieille dame, qui tu veux, tu la ramènes sur le plateau, on va la cuisiner comme si elle avait jamais vu ça de sa vie. Tu vois ce que je veux dire Bon, en tout cas, euh, j'ai vu que quand même il y avait beaucoup de rageux hein, par rapport au Paris Saint-Germain. Beaucoup trop de rageux. Mais qu'est-ce que tu fais toi Hein Non mais les vélos là, c'est vraiment des colonisateurs. Hein c'est quoi ce délire là Hein Et nous, on conduit plus des, des, des, des, des comment on appelle ça là, des voies de vélo, vous êtes sur les voies de deux de, de voitures, oh là là, ils sont partout avec leurs leur, leur, leur, leur amis, les comment on appelle ça là, les trottinettes. Oh là là, mais eux là, ils sont tellement violents, tu vois. Je fais ma vidéo, je risque ma vie, je regarde les matchs. Il y a en plus des vélos, des trottinettes, il y a tout ce qu'il faut. Bon, en tout cas. Euh... On est content voilà donc euh, c'est pas une défaite même si euh, on aurait pu largement gagner euh, je sais pas ce qui se passe avec une euh, en tout cas cette saison il n'est pas très en forme on va pas se cacher euh, pour l'instant euh, le début de saison il n'est pas top, top top top top mais dans tous les cas on va continuer à le soutenir tu connais c'est le Mbappé. tu vois ce que je veux dire on va soutenir le Mbappé jusqu'au bout voilà donc grosse force à tout le monde